Alors avant de vous parler des réseaux sociaux aujourd'hui, je vais vous faire un petit rappel sur l'histoire des réseaux sociaux. Donc, On repart dans les années 70-80 avec l'arrivée des premiers emails, l'arrivée aussi de la micro-informatique avec les marques Apple, IBM, Atari qui ont permis à des systèmes d'échanger de, entre eux, des systèmes informatiques. En 1991, c'est Tim Berners-Lee qui invente euh, le World Wide Web. C'est un système d'information basé sur des liens hypertextes qui vont pouvoir permettre à euh, différents ordinateurs, différents réseaux de communiquer entre eux via le système Internet. En 1993, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle le Web 1.0, celui euh, sur lequel les internautes pouvaient uni uniquement consulter des pages Web en naviguant, en cliquant sur des liens, euh, justement, du, dans le principe du World Wide Web. En 1998, c'est l'arrivée du Web 2.0. Et ben, qu'est-ce que le Web 2.0 En fait, on rajoute à la consultation la possibilité d'interagir avec le système. Par exemple, de pouvoir créer des comptes, de pouvoir envoyer des messages et de pouvoir communiquer euh, avec le système informatique qui se cache derrière le site web et l'interface web et depuis euh, 2006 c'est euh, l'explosion de l'accès à internet avec le haut débit avec des connexions qui deviennent illimitées donc imaginez à l'époque euh, c'était des connexions euh, bas débit avec un forfait à 1 heure 2 heures ou 3 heures par mois euh, donc on, on ne pouvait pas du tout euh, imaginer ce qu'aujourd'hui nous pouvons faire avec le, le web et donc c'est depuis ces années, depuis les années 2006, où les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur, c'est-à-dire d'avoir des milliards de personnes qui sont connectées en même temps sur une même plateforme Internet.